Alors, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre euh, les enracinements des arbres euh, associés aux cultures. Donc, euh, on a fait euh, différentes fosses et on a cartographié les, les enracinements des, des arbres, donc les racines fines et les racines de structure, afin d'estimer les densités de racines qu'on pouvait trouver à différentes profondeurs. Donc, on est allé euh, de 0 jusqu'à 4 mètres de profondeur. Euh, et du coup, on a une vue d'ensemble euh, de l'enracinement des arbres. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un peu de terre. Parallèlement à ça, on a mis en place des mini-risotrons pour étudier la dynamique des racines, donc voir quand est-ce qu'elles poussent, leur phénologie, euh, leur durée de vie, leur vitesse de croissance. Et donc ça, ça va nous donner une vitesse de renouvellement de ces racines. Donc d'un côté, on a un stock, de l'autre côté, une vitesse de renouvellement. Donc ça va nous donner, en fait, un flux d'entrée de carbone dans le sol. Là, il est parti. Et donc ça, c'est des données qui pourront être utilisées après pour calibrer des modèles. Des données sur le, le turnover ou la durée de vie d'une de, racine. Des données sur les entrées de carbone, ça va servir à calibrer des modèles comme iSafe. Et aller plus bas, à, au même endroit. Donc, tu ne pourras pas travailler dans ce sens puisque là, il n'y a, a pas de mur. Mais là, il <rire> Donc là, on a une cartographie des densités de racines dans la fosse, donc qui ont été obtenues sur le site de restain -Clier. Donc on a le site agroforestier, où ici, on est sur la ligne d'arbre, et ici, on est sur le milieu de l'interrang. Et donc, on a un profil qui va jusqu'à 4 mètres de profondeur. Alors là, on a uniquement compté les racines fines, euh, enfin ici, sont représentées uniquement les racines fines des arbres. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est qu'après euh, 17 ans, 18 ans de croissance des arbres, on a un enracinement des racines fines qui a colonisé tout l'espace, jusqu'au milieu de l'interrand, jusqu'à 4 mètres de profondeur, et encore, ça descendait en dessous, on n'est pas descendu plus bas, mais il y a des racines partout. Donc, des données intéressantes pour euh, la modélisation, c'est par exemple de savoir que à telle profondeur, euh, j'ai une densité euh, de racines euh, de temps. Donc là, par exemple, on sait qu'à 20 cm de profondeur, on a une densité de 2,6 mètres de racines fines par décimètre cube. Donc ça fait 2,6 km de racines par mètre cube de sol. Donc c'est quand même des densités assez importantes. Et sur la ligne d'arbre, les densités sont encore plus importantes que sur l'interrand. Cette cartographie des densités de racines, ça va nous constituer une estimation du, du stock de racines fines euh, dans l'instant t, à l'instant t, dans la parcelle. Donc, euh, couplé à cette estimation de stock, en fait, on a mis en place euh, des mini rhizotron euh, avec Christophe Jourdan. Et donc, ces mini rhizotrons vont nous permettre d'étudier la dynamique des racines, à savoir euh, leur, euh, leur date de croissance, euh, leur vitesse de croissance, leur durée de vie. Et donc, ça, ça va nous donner une idée du, de la vitesse de renouvellement des racines. Alors là, ce sont des images issues des, des mini-risotrons. Dans, dans la fosse, ça reste un clear. Donc on est à 3 mètres de profondeur euh, en septembre. Et donc là, on voit l'apparition euh, d'une racine fine de noyés, donc les noyés hybrides. Et en fait, on a constaté que tout au long de l'automne et même tout au long de l'hiver, on avait une croissance racinaire forte euh, dans ces systèmes. Et ça, ça nous a euh, fortement intéressé, parce que actuellement, dans les modèles, euh, notamment iSafe, e euh, la croissance racinaire, en fait, euh, est considérée comme nulle en hiver. La phénologie des racines est calée sur la phénologie euh, foliaire, et du coup, le modèle considère qu'une fois les feuilles tombées, euh, les racines ne poussent plus. Et là, on a constaté donc, que c'était euh, pas vrai, et donc qu'il euh, continuait à y avoir des apports de carbone dans le sol, même en hiver. Ça a été constaté dans d'autres systèmes dans le projet Ecosfix, notamment à champs -Rousse. Christophe a constaté que sous plusieurs mètres de neige, les épicéas avaient une croissance racinaire en hiver également. D'autres informations qu'on tire de ces images, en fait, on peut voir l'émergence des racines et on peut voir aussi des tout petits traits, c'est des racines très très fines en fait. Elles sont déjà noires, celles-là, elles sont déjà mortes. Donc en fait, en l'espace de quelques mois, on constate de la mortalité racinaire. Donc euh, ça, c'est des données aussi qu'on devra rentrer dans le modèle. Parce que pour l'instant, dans iSafe, c'est euh, un paramètre par défaut issu de la bibliographie. Euh, on considère que la durée de vie d'une racine fine, c'est d'environ 6 mois. Euh, donc on va pouvoir euh, un peu affiner... Euh affiner ces données. Quoi. Ben voilà, ici, aussi loin que ton regard peut porter, c'est notre domaine. Et on a mis des risos 30 tous les mètres carrés. Donc on a un stock, une vitesse de renouvellement, ça va nous donner en fait un flux de, de carbone qui rentre dans le sol via la mortalité des racines donc une entrée de carbone dans le sol à différentes profondeurs.